Oui, bonjour. Une question pour Sauvons l'Europe. Euh, je vois dans le dans le projet pour la première année que dans les 60 premiers jours, la circulaire guéant sera abrogée sur les étudiants étrangers. Euh, François Hollande avait repris une mesure que nous avions poussée en commun avec Vincent payon sur un Erasmus Euromed. Comment voyez-vous euh, l'organisation des rapports avec la jeunesse des pays qui sont en train de faire leur révolution au sud euh, de la Méditerranée De façon globale, euh, sur cette question en fait, des étudiants étrangers, c'est une des dimensions, est pas simplement, on n'est pas simplement sur l'abrogation mmh. de la circulaire, okay, hein, euh, en soi, des formes qui pourraient être à travailler, mais veut que ce soit un, élément, qu soit un élément où il y ait beaucoup plus d'étudiants qui puissent venir en France. C'est-à-dire que quand ils regardent aujourd'hui les différentes migrations, mmh. il y a cette migration euh, d'étudiants étrangers. Le partenariat avec les pays du Sud, dans ce cadre-là, prend une importance toute particulière. Euh, Vincent Peyon d'ailleurs, aura l'occasion dans les prochains jours de faire un point précis euh, sur cette question. À partir des thématiques des premiers jours, là, pour les premiers mois, on va essayer de voir la suite en... qui est donnée ensuite à chacun de ces points. Mais l'objectif est, un, de renforcer la possibilité pour les étudiants étrangers de venir étudier en France par là même d'assouplir bien entendu les possibilités qu'ils ont, qu'ils travaillaient à l'obtention de leur diplôme, et d'avoir une attention tout particulière, et un partenariat qui soit tout particulier avec les pays, qui sont les pays euh, qui ont accès nouvellement à la démocratie, et où cela peut mettre un certain temps avant que le sont le